Bonjour, suite au témoignage de Romain Desgranges, nous nous retrouvons pour cette deuxième séquence où en fait les deux objectifs poursuivis vont être d'une part d'avancer sur l'identification et la formulation de vos objectifs de progrès et ensuite dans un second temps je vous proposerai de mettre un peu en poster votre projet dans sa globalité de manière à ce qu'il vous accompagne au quotidien. Hugo Parmentier témoignera d'un projet de haute performance en falaise. L'exercice que je vous propose va consister à valider ces objectifs de projet. Pour cela, je vous propose d'utiliser une petite matrice euh, appelée l'outil SWOT, en français force, faiblesse, opportunité, menace, qui, qui est en fait une, une réflexion à quatre entrées. Une entrée donc, euh, liée aux ressources internes et de les évaluer via euh, le, la double entrée force, faiblesse, et euh, une entrée donc plutôt sur les, les, les, les facteurs externes, à évaluer plutôt euh, en termes d'opportunités-menaces. On va se centrer principalement sur les, les capacités internes, mais faire un petit, peu, un petit détour par une évaluation opportunité menaces de facteurs externes peut s'avérer intéressant, euh, notamment en termes de stratégie d'anticipation. Par exemple, un aléa climatique pourrait venir perturber votre projet. Autant vous ne pourrez pas décider de l'aléa climatique, mais en ayant anticipé, vous pourriez éventuellement avoir des stratégies qui ne dépendent que de vous pour vous réadapter au mieux. Donc, suite à cette analyse force-faiblesse, opportunité-menace, vous devez voir apparaître un certain nombre d'éléments, devenir donc des priorités de travail. Autrement dit, vos objectifs de progrès commencent à se dessiner. Pour cela, donc il va falloir un petit peu les retravailler en utilisant notamment l'outil Smart, mais aussi en allant investir clairement des solutions pour pouvoir atteindre ces objectifs. Concrètement, dans la plupart des projets, la question du temps est fondamentale. Avoir le temps de s'entraîner un peu plus, de passer plus de temps pour le projet peut être un exemple. Parmi les objectifs, vous pourriez avoir comme exemple l'idée de faire une séance de plus par semaine. Voilà. Par contre, en termes de solutions, il faut envisager quest ce qui vous permettrait d'atteindre cet objectif. Pour cela, deux outils très simples, deux questions à appliquer. La première, comment faire La seconde, de quoi ai-je besoin pour faire Concrètement, si nous réfléchissons en regard de l'exemple retenu, vous pourriez imaginer... Euh, optimiser votre sommeil pour, par exemple, faire une séance matinale Quelle est ma motivation euh, en escalade En fait, C'est une question que je me suis posée qui a pris beaucoup de temps pour que je trouve une réponse. Euh, C'est en, fait, en discutant avec des gens inspirants, en regardant des vidéos, que je finis par les voir plus clairs. Euh, ça a défini des objectifs à long, moyen et court terme. Parmi eux, il y avait euh, progresser assez pour un jour être capable de faire euh, tout ce que je voulais en escalade et à bon niveau. Il y avait aussi euh, faire l'expérience d'un chantier en falaise, c'était un plus court terme. Et du coup, euh, finalement, en fait, Eagle Fort, une voie qui était très dure pour moi, elle s'est trouvée être, euh, être mon but, et c'était un but qui combinait ces en fait, objectifs à moyen, court et long terme. Et euh, donc pour la réaliser, euh, j'ai eu une réflexion assez pragmatique qui était euh, « Que me manque-t-il euh, pour faire cette voie ?»« Et quels sont mes points faibles ?» Alors, euh, il fallait clairement que je fasse un cap, parce que c'était une voix extrêmement dure. Alors, il a fallu que j'aménage mon temps pour faire euh, deux séances dans la journée, deux séances d'entraînement dans la journée. Il a aussi fallu que j'apprenne à faire des lolotes, et donc travailler ma souplesse de hanche, parce que je ne savais pas en faire. J'ai pas eu de support vraiment concret de ce projet, c'était assez ancré dans ma tête en fait. C'était devenu, devenu une obsession en fait, j'y pensais, pensais tout le temps, toute la journée. Alors, au quotidien, je visualisais la voix tous les jours, plusieurs fois par jour. J'ai aussi changé mon hygiène de vie, en privilégiant beaucoup le sommeil pour récupérer de ces séances d'entraînement qui étaient hyper intenses. En fait, tout ce que je faisais, c'était pour cette voie. Et après plusieurs mois d'entraînement, cinq mois, six mois, euh, j'ai finalement réalisé mon but, j'ai réalisé cette voie. Et, euh, et Avec le recul et clairement, c'est l'expérience euh, la plus enrichissante que j'ai vécue euh, grâce à l'escalade. En guise de second exercice, donc, je vous propose de réaliser euh, un élément graphique euh, représentatif de la globalité de votre projet. On pourrait appeler ça le poster peu importe le format, sur papier, format numérique, l'idée est d'avoir un outil au quotidien euh, qui, rappelle, qui se rappelle à vous, euh, qui rappelle votre projet. Certains euh, pourront éventuellement euh, le diffuser avec euh, voilà tout, tout les, tout les, toutes les composantes que ça peut représenter. Euh, concrètement, la constitution de ce poster euh, doit commencer par une image de fond ou plusieurs images qui sont évocatrices pour vous de sensations très positives par rapport à ce projet. Euh, donc le choix de l'image est très important et donc euh, il faudra quand même prendre un temps euh, suffisant euh, pour choisir l'image ou les images clés. Ensuite, chronologiquement, je vous propose donc de poser les éléments de votre projet le rêve le but intermédiaire et les objectifs de progrès que vous aurez identifiés. Je vous suggère aussi d'assigner sous chaque objectif de votre projet euh, les éléments, euh, des indicateurs un petit peu de réussite qui vont vous permettre au quotidien de ne pas perdre le fil et, et, euh, et donc de bien rester centré sur votre projet. En conclusion, euh, en bas de poster, vous pourriez mettre également une citation, quelque chose qui évoque pour vous le projet ou une forme de motivation, la citation peut-être personnelle ou également euh, être trouvée parmi des auteurs célèbres. Votre poster étant constitué, vous pourrez avoir au quotidien une double lecture, une lecture descendante qui va finalement vous renvoyer à la question du comment faire, en gros, comment partir du rêve et aller vers les objectifs de progrès, et dans l'autre sens, quand vous êtes au quotidien dans vos séances, le pourquoi faire, à quoi me sert cette séance, c'est donc une lecture ascendante qui vous amène vers le but, ou le, cette notion plus, plus ambitieuse du rêve. En guise de conclusion, même si le souhait est que tout le monde réalise ses rêves ou buts intermédiaires, il ne faut pas oublier que c'est parfois le processus, et la démarche engagée qui est très enrichissante et qui peut rendre heureux.